Aujourd'hui le 29 février 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, des frappes d'assaut et d'aviation de l'armée, des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds du groupe de troupes occidentales, ont touché des unités ennemies dans les zones des colonies de Dvurekneia et Sankovka de la région de Kharkov. En outre, trois groupes de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de Novoslovskoua en République populaire de Louhansk et de Timkovka la région de Kharkov. Les pertes ennemies par jour dans cette direction s'élevaient à 90 militaires ukrainiens, trois camionnettes et un obusier des 30. Dans la direction Kranolimanski, les actions actives des unités et les tirs d'artillerie du groupe de troupes centres ont vaincu la main-d'œuvre et l'équipement des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Stelmakivka, Chervonopopovka de la République populaire de Lugansk et Yopolovka de la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, plus de 150 militaires ukrainiens Quatre véhicules blindés de combat, ainsi que des obus stabés et des 30 ont été détruits dans cette direction. Jusqu'à 190 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés, 16 véhicules, ainsi que des obusiers des 20 et des 30 ont été détruits au cours d'opérations actives par des unités et des tirs d'artillerie du groupe des forces du Sud en direction de Donetsk. En outre, un dépôt de munitions de la 110e brigade mécanisée a été détruit près de la colonie d'Ochrotino et une base de stockage de carburant de la 36e brigade de marine des forces armées ukrainiennes a été. Touché près de la colonie de Novozlivka de la première République Populaire de Donetsk. Dans les directions sud Donetsk et Zaporozhi, l'artillerie du groupe de forces Vostok a infligé des dégâts de feu à des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Vugleda, Nikolskoye de la République Populaire de Donetsk, Chervonoe, Novodanilovka et Cherbaki de la région de Zaporozhi. Les pertes ennemies par jour dans ces zones s'élevaient à 80 militaires ukrainiens, un char, quatre véhicules de combat blindés et un obusier des 30. Dans la direction de Kherson, à la suite de tirs d'artillerie, jusqu'à 85 militaires ukrainiens, un char, trois véhicules de combat blindés, 12 véhicules et deux obusiers automoteurs à ont été détruits en une journée. Plus, le dépôt de munitions de la 123e brigade de défense territoriale a été détruit près du village d'Alexandrovka, dans la région de Kherson. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire les troupes de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu 97 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes en position de tir, ainsi que des effectifs et du matériel dans 173 districts de un jour. Dans la zone de la colonie de Chirovo de la République populaire de Donetsk, un point de déploiement temporaire de militants d'une formation nationaliste été touché. L'aviation des forces aérospatiales russes dans la région de la colonie de Druskovka dans la République Populaire de Donetsk a abattu un avion Su-24 de l'armée de l'air ukrainienne lors d'une bataille aérienne. Au cours de la journée, 15 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits par des moyens de défense aérienne dans les zones des colonies de Novaya-Buryevka, région de Kherson, Semenovka, région de Zaporizhia et Kremneïa, Rubizn, Kranoroshanskoye, République Populaire de Lugansk, novo Donetsk République Populaire, et Liman, deuxième région de Kharkiv. En outre, une tentative du régime de Kiev de mener une attaque massive de drones sur les objets de la péninsule de Crimée a été empêchée. Six véhicules ukrainiens sans pilote ont été abattus par des systèmes de défense aérienne. Quatre autres véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été mis hors service au moyen de la guerre électronique. Il n'y a ni victimes ni destruction sur Terre. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 391 avions, 211 hélicoptères, 3281 véhicules aériens sans pilote, 406 systèmes de missiles antiaériens, aériens 8086 chars et autres véhicules blindés de combat, 1045 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4240 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 8621 unités de véhicules militaires spéciaux.